Easy Congo a été créé, officiellement créé en 2009 après avoir débuté ses activités en 2008 sur le suivi de la vente de la viande de brousse sur les marchés de pointe noire. Ce constat a emmené les bénévoles de cette époque, euh, à la fois français et congolais, de pouvoir euh, initier une initiative de conservation qui les a emmenés dans le district de Kakamoka, qui était ressorti au cours de cette étude comme étant le territoire qui pourvoyait le plus de viande de grands singes, notamment. Et euh, à l'intérieur du district de Kakamoka, c'est la zone de Luaka qui était ressortie comme étant la zone rouge euh, où se passait le braconnage de ces espèces. À partir de ces résultats, nos jeunes passionnés se sont rendus dans le district de Kekamweka, précisément dans la zone de, de, de Loaca dans le village de Loaca Et c'est là où ils ont démarré d'abord euh, les, les missions scientifiques qu'ils ont poursuivies et plus tard, ils y ont ajouté les, la, la sensibilisation, également l'appui au développement communautaire. Et puis, on en est venu à l'appui à la gouvernance locale pour pouvoir travailler avec tous les acteurs du territoire au nom de la protection de la biodiversité, peu importe les activités qui sont pratiquées dans le district de Kakamega. Au départ, euh, les communautés ne comprenaient rien. Ils se sont dit au départ et avec la présence de ces gens-là qui viennent souvent protéger l'environnement, nous allons souffrir après. Ce serait une réserve. On ne va plus abattre les arbres pour faire nos plantations. Ce serait difficile pour nous. EZ Congo développe une approche fondamentalement orientée vers le travail des communautés. Nous avons une conviction qu'il n'y aura pas de protection de la biodiversité, sans que les personnes qui vivent dans les écosystèmes euh, partagés avec la faune sauvage que l'on veut protéger puissent s'impliquer optimalement. L'approche du travail des I, c'est d'intégrer les communautés locales dans toutes les activités. Les villages historiques avec lesquels nous travaillons depuis presque 14 ans maintenant sont Loaka, Mfilou, Sexo, Bongolo, Ndinga et Magne. Et puis depuis 2019, nous sommes en train de développer dans le village de Magne, au bord du fleuve Quilou, un centre de ressources pour la biodiversité et pour l'écotourisme euh, qui, qui est vraiment en, en construction. Le CRB s'occupe de, de la sensibilisation environnementale. Donc, euh, parler des bienfaits, de la biodiversité aux populations, aux élèves, dans les écoles. C'est comme une base, c'est comme le centre qui coordonne tout. Ce centre se trouve au milieu de cette forêt et ce centre s'occupe de toutes les activités, euh, la sensibilisation, tout ce qui est éducation environnementale, tout ce qui est euh, développement communautaire. Et nous avons l'espace pour recevoir des partenaires ou recevoir les populations pour la sensibilisation. On protège la forêt du Maillon dans le district de Kakamouéka, on sensibilise les enfants dans les écoles de pointe noire également dans les villages, euh, on sensibilise les chasseurs à la chasse durable et on sensibilise également les euh, employés des euh, entreprises ex extractives par exemple minières ou encore euh, les forestiers à la diminution de la consommation de la viande de brousse dans les forêts. On s'occupe aussi du développement des communautés qui vivent dans et autour de, de la forêt que nous voulons protéger les ressources. Easy Congo est venu à utiliser la méthode PIF, donc les germoires. Il y a eu des rejets. Ils ont produit des rejets et ont donné aux membres euh, de l'association. Easy nous donne un avantage, tel que du côté, de, de, de l'agriculture. Surtout le, le plan PIF, ça a avantagé certains. Ce projet il a, il a permis d'apporter une formation aux, aux communautés, notamment sur la, une formation agricole pour la production de bananes plantains. Il s'agit d'une méthode qu'on appelle la méthode PIF, qui veut dire « plan issu de fragments ». Et le principe en fait, de cette méthode, c'est de décortiquer la souche mère de bananier, de l'inciser d'une certaine manière pour que l'énergie qu'elle mettait à croître bah, se concentre plutôt sur la production de rejets. La méthode PIF, c'est la multiplication des régies sur la souche mère. C'est prendre le drageon, vous pariez ça et vous mettez dans les germoires, et carrément avec euh, la chaleur de, de ces germans-là, vous avez tout ce qu'on voit ici. Un seul drageon peut vous faire sortir au moins 10 à 15. Avec la méthode PIF, si tu as un hectare de champ, au lieu d'acheter, je pas, 1000 et quelques dragons ou 100 et quelques drageons, tu as la facilité d'acheter un peu de drageons, tu multiplies ça avec la méthode PIF. Si on a 200 drageons ou 100 drageons, on met ça dans ces gémois, comme vous voyez là, pour les sévrer. Le reste du travail, c'est moi qui s'occupe de la pépinière pour l'entretien. Moi, personnellement, je suis secrétaire d'un groupement euh, où nous avons bénéficié d'une euh, subvention par le Bédésil. Le PEDAC nous a fait bénéficier de, de, de, de, de l'argent qui nous a permis de faire 5 hectares des champs, là, le haut du, du, du fleuve Kuidu, pour la, la banane. On plantait des carottes, on plantait l'oignon, on plantait plein de choses à l'Ouaka. C'est aussi de diversifier vers d'autres espèces d'arbres fruitiers, comme des safoutiers, des orangers, des citronniers, enfin d'autres espèces qui pourraient être aussi valorisées. Entre temps, les femmes ne s'intéressaient pas à Aisy, bon, ils voyaient que peut-être, comment, comment, comment. Maintenant, là, les femmes s'intéressent. chaque fois ils viennent ils sensibilisent. donc les femmes maintenant c'est euh, euh, un groupement maintenant de femmes à bientôt aujourd'hui sa bande la chips chips pour les chips. Mais si vous avez des vous des chips. Après, vous chips, mais vous avez des lammes. vous avez des chips, vous avez des lammes, vous vous c'est des femmes qui, d'habitude, elles sont euh, ramenées aux chan euh, au travaux chantêtre. Ça change pour les femmes qui travaillent dans la télé de transformation des mamans du Mayon. C'est vrai que c'est d'abord chercher un développement économique, mais il y a aussi le volet plutôt social. Merci. Je travaille sur un projet d'étude de l'alimentation des grands singes. Euh, plus précisément sur les espèces végétales euh, dont ils se nourrissent euh, pour euh, pouvoir identifier en fait les espèces qui seraient des espèces clés pour leur survie c'est-à-dire des espèces dont on suppose qu'ils sont à la fois utilisés par les humains pour l'exploitation forestière et aussi pour euh, les usages quotidiens euh, et par les grands singes. En cernant ces espèces-là, on va pouvoir ensuite euh, par exemple les cibler euh, pour les, les, les domestiquer et les produire pour pouvoir appuyer des projets de reboisement par exemple. Et, euh, et ainsi euh, euh, restaurer des, des écosystèmes dégradés. On travaille vraiment en collaboration avec les, co les communautés locales euh, et euh, chaque projet euh, les inclut dans la prise de décision. Et pour moi, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui change vraiment de, de ce qui existe. guide secondaire. On entend un on a un la maison, un la maison, on à la maison, la Aujourd'hui, nous avons une seule offre qui est le pissage des grands singes dans la forêt du Mayombe. Et euh, nous sommes plutôt en train de travailler euh, pour diversifier euh, nos offres. Et donc, euh, nous pensons, pour les, les jours à venir, pourquoi pas euh, faire une offre sur le lac Kitchina. Le prochain projet sur lequel EZI va travailler euh, procède de sa trajectoire euh, qui a commencé en 2008, qui était focalisée sur la protection des gorilles et des chimpanzés dans le, dans la zone de l'Oaka. Et cette zone est au cœur de ce qu'on appelle aujourd'hui le corridor entre Kokwati et la réserve de Dimonika. Désormais, cette perspective s'élargit. Et va consister à accompagner la création d'une nouvelle aire protégée qui en sera la quatrième dans la forêt du Mayombe, qui sera la réserve forestière de Ntombo et qui est euh, localisée justement dans le district de Kakamweka. L'aire protégée de Ntombo est actuellement en processus de création dans le district de Kakamweka, menée par le projet de création du complexe Ronquati di un projet d'État euh, qui euh, est mis en place par le ministère de l'économie forestière de la République du Congo. Voilà pourquoi nous sommes autour des îles. On soutient tout le monde des îles qui arrive. nous sommes ensemble avec eux. L'avenir de la forêt du Mayum m'inquiète un petit peu parce qu'il euh, y a quand même de nombreuses pressions autour de cette forêt qui sont des pressions humaines principalement autour de l'exploitation forestière, minière et agricole. Euh, et les communautés dépendent vraiment des ressources naturelles pour survivre. Et il euh, y a aussi la menace du réchauffement climatique qui est là et qui fait que les arbres fruitiers fructifient de moins en moins parce qu'il fait de plus en plus chaud. Et ça, ça a un impact sur la biodiversité qui dépend de, de ces arbres. La forêt, c'est pour nous. C'est pas pour une autre personne. Donc on doit bien la conserver pour une vie future. Les premiers gardiens de la biodiversité, ce sont les communautés. Et donc, EZ Congo vient en réalité en appui aux initiatives que doivent prendre les communautés elles-mêmes pour pouvoir protéger la biodiversité. La forêt, on est venu la trouver. Les ressources, on est venu les trouver. Nos grands-parents, les aïeux, l'ont protégé déjà à leur manière. Easy vient juste rappeler si aujourd'hui nous voyons les gorilles, les chimpanzés, l'éléphant, parce que les aïeux ont bien protégé. Pour moi, l'approche DESY est pertinente parce que c'est une approche qui est plutôt en amont des problèmes. Souvent, j'ai remarqué que les associations de conservation de l'environnement essayaient plutôt de régler les conséquences et pas les causes. Et là, on essaie vraiment d'agir avec les communautés pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une destruction et un tel besoin d'utiliser les ressources naturelles et essayer de proposer d'autres solutions Easy Congo, pour moi, c'est euh, l'intensité de l'engagement de ces équipes depuis 2008 au quotidien. En un mot, Easy Congo, c'est une aventure. Easy, c'est ma famille. Easy, pour moi, c'est un espoir de pouvoir euh, voir coexister des populations humaines et animales euh, euh, de manière durable. Easy, pour moi, c'est la meilleure connaissance de la faune. Avec Easy, c'est Tocos. Avec Donc. Easy, c'est Tocos fort, fort même. Easy, c'est la famille. Ha, ha, ha.